-ce que c'est Ça, ça n'est pas possible. Bonjour, je suis Aurore, formatrice en orthographe. Retrouvez-moi tous les 15 jours sur les sites et pages de SEGOS. J'ai préparé pour vous des petits tutoriels, courts mais efficaces, je l'espère, pour vous expliquer des règles de grammaire et d'orthographe avec mes petites mains. Et oui, vous ne verrez que mes mains. Vous verrez aussi des objets, hein, comme une voiture, vroom vroom vroom, vroom, ou des voilà, ça c'est le grand-père. Quand tu n'es pas content, il prend cette voix là <rire> J'utilise aussi parfois des aliments. Ça donne ça. Regardez, le verbe courir s'écrit avec un seul R. Donc, pour former l'impératif présent, il suffit d'enlever IR et d'ajouter S, ONS, puis EZ. Et pour vous aider à retenir l'orthographe des mots, j'utilise aussi mes petits doigts pour écrire exemple une Erreur, c'est un nom féminin qui termine par R. Facile, non Chez Ségos, tous les moyens sont bons pour vous former. A bientôt